Chers traders et investisseurs, mercredi 28 août, bonjour Écoutez, il n'y a pas de grand changement par rapport à hier En effet, après une clôture légèrement baissière hier à New York et quasi inchangée en Asie cette nuit Les indices européens consolident légèrement ce matin et donc nous sommes toujours en période neutre il faut dire qu'il n'y a pas eu de nouveau tweet en provenance de la Maison Blanche la nuit dernière. LOL. Vous devez donc patienter avant d'engendrer une nouvelle position en swing trading. Ne vous inquiétez pas, cela pourrait évoluer plus vite qu'on le pense. L'indice VIX, quant à lui, qui est l'indice de peur, reste stable, mais bien sûr plus élevé qu'en début du mois. Nous devons donc attend de prochains catalyseurs mais selon nous il est impossible de prévoir une direction ou une autre pour le moment à noter quand même qu'en fin de matinée un fléchissement est arrivé sur les marchés lié à un nouveau commentaire chinois pas forcément, pas forcément très productif dans ce contexte nous avons effectué ce matin trois trades gagnants sur trois j'ai deux belles médailles d'argent. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et à demain.